Bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce temps de méditation, le dimanche à l'écoute. Après la parabole du semeur que nous avons entendue la semaine dernière, la liturgie nous permet aujourd'hui de continuer notre progression dans le discours parabolique de Jésus chez Saint Matthieu. Ce sont trois nouvelles paraboles qui nous sont présentées. Le bon grain et l'ivraie, la graine des moutardes, le levain dans la pâte. Nous savons que le but des paraboles est de nous faire entrer dans la connaissance des mystères du royaume. Connaissance qui ne désigne pas une plus grande évidence intellectuelle du royaume, mais une perception intérieure de sa présence active dans le monde. Pour parler du, de Dieu, de son royaume, Jésus utilise des paraboles. Ces histoires nous aident à découvrir la présence de Dieu dans notre vie. Le bon grain et l'ivraie nous parlent du royaume de Dieu. En chacun de nous, il y a du bon grain et de l'ivraie. Dieu regarde toujours ce qu'il y a de meilleur en nous. Mais il nous invite à veiller sur la terre de notre cœur, à accueillir sa parole en nous. Ne laissons pas notre cœur être envahi par la mauvaise herbe. L'étude du livre de la sagesse il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prennent soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance et ceux qui la bravent main, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Ma prière Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, Plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui nous fait prier. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas prier comme il faut. L'esprit lui-même intervient pour nous par des crises inexprimables. Et Dieu qui voit le fond des cœurs connaît les intentions de l'esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'esprit veut ce que Dieu veut. Du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia. alléluia, alléluia. alléluia, alléluia. alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu dans ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs Enlevez d'abord l'ivraie. Liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfui dans trois mesures de farine. Jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans paraboles. Accomplissant ainsi la parole du prophète, j'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil, dans le royaume de leur père, celui qui a des oreilles qui entende. Ah La lecture biblique de ce dimanche nous invite à découvrir la patience de Dieu. Autrefois, on le considérait comme un Dieu vengé qui condamne sans pitié tous les ennemis de son peuple. De fait, les abominations commises chez les païens étaient incroyables. Et pourtant, Dieu ne les a pas exterminés. Il a fait preuve à leur égard d'une patience extraordinaire. Son grand désir a toujours été que les pécheurs se convertissent et qu'ils vivent. Cela vaut même pour les ennemis de son peuple. Il les laisse à tous cette possibilité. Le grand message de cette première lecture, c'est qu'en définitive, Dieu est plus humain que l'homme. C'est important pour notre monde d'aujourd'hui. Le gros problème de notre société, c'est la montée de l'intolérance. Quand quelqu'un est enfermé dans sa mauvaise réputation, on ne lui laisse aucune chance. En ce jour, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander de nous donner un peu d'humanité. Qu'il nous apprenne à voir ce monde comme lui-même le voit, avec un regard plein d'amour. C'est aussi ce message que nous retrouvons dans l'Évangile. Cette parabole du bon grain et de l'ivraie, nous la connaissons bien parce que nous l'avons entendue souvent. Cet homme qui sème le bon grain, c'est Dieu. Nous n'oublions pas ce qui est dit dans le premier récit de la création. Dieu vit que cela était bon. Tout ce qui vient de Dieu est beau et bon. Le bon grain est mis en terre par Dieu. Il faut le dire et le redire. Dieu ne nous donne que du bon grain. Le problème, c'est qu'au lieu de veiller au grain, nous dormons. Nous nous installons dans la routine, la facilité. Nous oublions le Seigneur et son évangile. Pendant que les gens se dormaient, l'ennemi est venu. Il vient toujours pendant que nous dormons. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous demande de veiller et de prier pour ne pas succomber à la tentation. L'ennemi, lui, ne dort pas. Il est toujours à l'afflux pour semer livret. En grec, livret se traduit par « zizania ». Ce que l'ennemi sème, c'est toujours la zizanie. C'est le trouble la discorde, les bagarres, les calomnies. Cet évangile nous dit l'immense patience de Dieu. Il nous veut tout ça dans son royaume. Il ne veut pas risquer d'arracher le bon grain avec l'ivraie. Il ne veut pas nous abîmer. Et il nous demande de faire preuve de la même patience envers les autres. Il nous laisse discerner ce qui ne va pas dans notre vie, lui-même nous accompagne jusqu'à la moisson. Pierre nous parle, lui aussi, de l'infinie patience de Dieu. Nous ne devons pas nous décourager quand nous avons l'impression qu'il y a de l'ivraie partout et que Dieu ne fait rien. Le Seigneur use de patience envers tous. Il veut absolument que personne ne périsse mais que tous arrivent au repentir. Il est important que nous méditions sur cette patience de Dieu et sur le fait qu'il faut être rempli d'espérance. L'ivraie et la zizanie n'auront pas le dernier mot. Nous devons rester dans la vigilance. Paul, dans la seconde lecture, nous invite à nous tourner vers notre Dieu. Mais... Laissés à nous-mêmes, nous en sommes bien incapables. C'est alors que le Seigneur intervient pour nous donner son Esprit Saint. Avec lui, nous devenons capables de nous ouvrir à l'amour du Père et à répondre à sa volonté. Le vrai Dieu n'est pas celui qui écrase ses ennemis. Il se présente à nous comme un Dieu plein d'amour qui veut le salut de tous les hommes.